L'archéologie contemporaine, c'est un champ encore assez peu exploré, en tout cas en France, de la discipline, tout simplement parce que son importance en termes de nombre de sites, de volumétrie de sites à traiter, et je pense en particulier dans le cas de l'archéologie préventive qui intervient sur des aménagements, sur lotissements, etc., d'aménagement du territoire. Euh, ces sites sont peu nombreux. Euh, néanmoins, c'est malgré tout une problématique euh, d'actualité et euh, tout à fait singulière et, et donc importante euh, dans le, le champ scientifique parce qu'elle renseigne euh, un certain nombre de phénomènes ou de composantes culturelles en prise, bien sûr, avec le, avec le présent, euh, mais qui euh, font déjà partie d'un passé révolu, d'un passé dit récent, mais révolu, et qui est considéré aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire officiellement, euh, comme un élément à part entière du patrimoine, comme le sont euh, eh bien, des grands édifices, par exemple, tels que nos cathédrales ou nos châteaux euh, du, du Moyen-Âge, euh, qui sont encore utilisés aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le cas dans dans ces cas précis, mais ça peut l'être sous des formes tout à fait différentes de ce qu'elles étaient à l'origine de ce pourquoi elles ont été conçues, et qui font partie aujourd'hui non seulement du paysage, mais aussi de nos représentations culturelles, de nos usages collectifs, et qui méritent tout autant que les vestiges plus anciens qu'on s'y intéresse, et que les archéologues s'y intéressent pour les étudier ou pour les préserver. Les vestiges contemporains, c'est tout. Euh, ce sont toutes les traces euh, matérielles, l'archéologue s'intéresse aux traces matérielles, sédimentaires, y compris celles encore en élévation, lorsqu'on parle de, euh, de, de structures bâties, Vous hein, avec l'exemple des châteaux, des églises, ça peut être des maisons civiles, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des ouvrages militaires, euh, des ouvrages de génie hydraulique, etc. Ce sont l'ensemble des traces euh, qui sont euh, héritées d'abord des périodes antérieures, ensuite remodelées, au cours des siècles, voire des millénaires, jusqu'à l'ère contemporaine, et puis également des traces qui correspondent à des constructions euh, mises en place au cours des 19e, 20e siècle, et en l'occurrence 21e. Dans la réalité des pratiques de, de l'archéologie en tant que discipline aujourd'hui, on a affaire à une méthode qui, dans ses principes, est la même quelle que soit la période considérée. Ce qui va changer, bien sûr, c'est la nature, tout d'abord, de ces vestiges. Pour prendre un exemple tout à fait bien connu, on va passer au fil des, des millénaires, de constructions en terre, en bois, en matériaux périssales, à des constructions euh, généralement euh, plus solides, en dur, en pierre, d'autres matériaux. Et puis, euh, lorsqu'on s'approche euh, des temps modernes puis contemporains, à des euh, matériaux qu'on connaît encore aujourd'hui, comme le bitume, le goudron, euh, les aciers, etc. Donc bien évidemment, la manière d'étudier, de préserver, euh, également de, de traiter tout simplement au cours des, des process de fouilles ces différents matériaux, eh bien, va exiger un certain nombre de technologies, d'outils. Etc., qui ne sont pas forcément les mêmes d'une époque à l'autre. Ce qui va également changer, c'est la façon dont on les traite. C'est-à-dire, à partir du moment où l'archéologue interroge ces vestiges, il va mettre en œuvre un certain nombre de, de techniques, de, également de, de, de, de sciences connexes, d'interventions archéométriques, scientifiques au sens large, pour faire parler, ces vestiges, et en fonction de leur nature, bien sûr, ces, ces, outils, euh, ces outils peuvent être différents. Et puis, pour ce qui est de, de, de l'ère contemporaine, on a également affaire à une, une période chronologique qui est extrêmement bien documentée, je dirais même parfois de, de manière pléthorique par ailleurs, par des sources de nature très variées, audiovisuelles, textuelles, y compris des témoignages euh, recueillis auprès de personnes encore en vie, alors, je pense en particulier à cet exemple des grands conflits euh, aujourd'hui, en particulier du second conflit mondial, euh, dont les, les acteurs, les témoins, quelquefois les, les victimes aussi, bien sûr, euh, sont encore aujourd'hui parmi nous, pas tous, euh, de moins en moins nombreux, il faut bien le constater, et sont à même de nous fournir un certain nombre d'informations qui toutes, au même titre que des archives euh, publiques ou privées, que des photographies ou que des documents archéologiques quels qu'ils soient, nécessitent une critique et permettent également une confrontation les unes avec les autres de manière à restituer le passé, essayer d'approcher au plus près d'un certain nombre de, de vérités objectives. J'ai voulu dans ce, ce livre dédié donc à une archéologie émergente de, de la Seconde Guerre mondiale puisqu'officiellement en France elle n'est reconnue comme telle que depuis la toute fin de l'année 2013 donc dans les faits depuis 2014, ce qui correspond euh, tout le monde l'aura compris que le 70e anniversaire du débarquement. 70 ans, euh, le pas de temps, en gros, euh, à partir duquel les, les témoins commencent de disparaître d'une manière euh, accélérée et euh, particulièrement sensible. Euh, J'ai voulu organiser euh, cette présentation de, du corpus archéologique relatif à ce conflit d'une manière euh, synthétique et cohérente en rapport avec des grandes rubriques euh, de type culturel et anthropologique. Alors pour ce faire, euh, il m'a semblé qu'on pouvait réunir ces vestiges en gros dans trois grandes euh, composantes qui sont représentatives de, de cette thématique, qui sont d'abord euh, des très grandes structures de type défensif, euh, dans, dans le cas d'un conflit, euh, c'est ce qui intervient en premier, logiquement, dans la façon de, de, de l'appréhender, d'en appréhender les traces, des grandes structures qui sont liées, euh, par ailleurs, c'est le deuxième point, à euh, des pratiques Offensive, d'agressivité, les combats proprement dit, tous les vestiges qui relèvent des champs de bataille et de tout ce que ça implique par ailleurs en termes de, de découverte, y compris celle de, de, de restes humains qui restent encore enfouis par exemple dans le sol de ces champs. Il ne s'agit pas seulement de, de s'intéresser à des vestiges matériels, des objets, etc. Et puis, dans un troisième temps, une caractéristique, une caractéristique pardon, bien particulière de, de ce second conflit mondial, c'est celui des crimes de masse, de l'internement, qui intervient donc dans le cadre d'une guerre totale, qui implique aussi euh, complètement à part entière euh, la sphère des, civ des civils avec des déclinaisons que l'on connaît bien par ailleurs euh, en termes de, euh, de, de, de, de tentatives criminelles de masse perpétrées à, à, à l'encontre de groupes tels que les juifs, les opposants politiques, etc., des gens jugés indignes de, vie, indi indignes de vivre, pardon, indésirables pour la société euh, par les, les, les régimes totalitaires. Ces trois composantes sont représentatives je pense de, de, des différents vestiges que l'on peut trouver non seulement en France de ce second conflit mondial, mais également que l'on peut trouver dans l'ensemble des théâtres à travers le monde qui ont été concernés à des degrés divers par les, les conséquences directes ou indirectes de cette guerre. Pour prendre un exemple, dans ce grand chapitre des, des grands aménagements défensif lié à la Seconde Guerre mondiale. L'un des, des, des, euh, des plus gros dossiers, les plus remarquables aujourd'hui, et qui fait l'objet d'ailleurs d'un investissement en France particulièrement, particulièrement important euh, en archéologie, c'est bien sûr celui du mur de l'Atlantique, cet énorme réseau défensif, qu'on croyait jusqu'alors, dans l'ensemble, assez bien connaître, et dont on s'est aperçu qu'il était finalement assez mal documenté, en tout cas que la documentation était loin d'être exhaustive et qu'elle comportait des lacunes importantes, tant du point de vue du recensement de l'ensemble des ouvrages, également que de leur analyse qualitative puisqu'on s'est également aperçu que dans ces nombreux ouvrages du mur de l'Atlantique, dont euh, finalement les représentations euh, étaient largement quand même inspirées par la propagande euh, nazie, euh, existaient des disparités euh, tout à fait remarquables en termes d'architecture, de matériaux, etc., qui peuvent être expliquées bien sûr par l'histoire, en partie l'histoire économique, mais qui euh, participent pleinement aujourd'hui du regard qu'on peut porter sur ces vestiges, et également d'une politique de gestion, qui vise à en préserver certains, euh, tandis que d'autres eh ont déjà disparu, soit dans l'après-guerre euh, par suite du ferraillage, soit par suite de l'érosion, soit par suite de l'aménagement du territoire, intégration dans des zones urbanisées, etc. etc. Alors la, la question de, de la préservation euh, revêt une certaine urgence euh, pour ces vestiges, non seulement euh, les grands vestiges, ce que j'appelle les mégastructures de la Seconde Guerre mondiale, je pense en particulier sur le mur de l'Atlantique, à des, des constructions euh, très très importantes, comme des bases de sous-marins, des choses comme ça que tout le monde euh, connaît bien en France, puisque le, le, le territoire en a conservé quasi intact euh, dans plusieurs euh, grands ports euh, urbanisés aujourd'hui, qui posent d'ailleurs un certain nombre de problèmes de gestion, voire d'utilisation. Par les, par les municipalités ou les autorités en charge. Euh, L'urgence se pose peut-être davantage pour des sites moins connus, euh, plus ponctuels et, et qui sont touchés euh, par euh, deux grands facteurs en gros, de, de, de menaces aujourd'hui euh, que chacun connaît qui sont d'une part l'érosion marine de plus en plus euh, active sur certains points de, de la côte normande ou, ou bretonne que je connais particulièrement bien on constate aujourd'hui la disparition de bunkers qu'on qu croyait à peu près éternels en tout cas dont on ne se souciait quasiment pas euh, lors de ces derni, au cours de ces dernières décennies. Bon, aujourd'hui, l'élévation du niveau marin entraîne des effondrements, des glissements de terrain, etc., qui font disparaître une grande partie de ce patrimoine, avant même qu'on ait pu le, le cartographier, le recenser, euh, l'enregistrer sous forme de, bah, de relevés archéologiques, photographiques, etc. Et puis la deuxième grande menace, c'est celle, alors c'est un peu moins sensible sur le, le territoire français, mais à travers le monde, c'est une menace dont on a déjà maintes fois souligné l'importance parfois vraiment euh, critique, c'est celle du pillage. Euh, alors ça concerne moins peut-être des grands ouvrages bétonnés, etc. Mais pour ce qui est des champs de bataille, par exemple, et je pense en particulier au front de l'Est, euh, on, on sait très bien aujourd'hui qu'il s'agit de zones activement euh, arpentées par des entre guillemets archéologues amateurs, surtout par des, des pilleurs de sites euh, bah, qui récupèrent du, du militaria, des, des objets euh, qui font l'objet d'un commerce particulièrement lucratif à travers le monde, et il faut bien le dire qu'ils en vivent dans des, des régions du monde où euh, les, les conditions de, de vie sont beaucoup moins confortables, bien sûr qu'elles ne le sont en, en Europe et a fortiori en France. J'ai voulu en effet à travers ce livre, ce euh, plaidoyer pour une archéologie de la seconde guerre mondiale, attirer l'attention sur une composante, à mon avis critique, euh, du, du patrimoine euh, du passé récent au sens large. Il s'agit bien sûr d'une archéologie de l'ère contemporaine, euh, d'une manière également de la considérer sous l'angle de cette race matérielle, c'est-à-dire qui participe pleinement d'une forme de fabrique de l'histoire, au même titre qu'on va étudier toutes sortes d'autres archives qui permettent de caractériser cette période. Les dimensions multiples de ce conflit, parce qu'il s'agit d'une guerre totale, nous renvoie tout simplement à une étude globale de, de nos civilisations et également d'une certaine forme de mondialisation. Mondialisation technologique, mondialisation euh, en termes de développement de, euh, de, de, de nouveaux matériaux, euh, de nouvelles productions, euh, alors armement, mais pas seulement, véhicules en, dans le domaine de la médecine, etc. Et puis également une mondialisation d'un certain nombre de problématiques qui vont affecter la société. Pour prendre un exemple, L'internement, les pratiques d'internement euh, des fameux camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale euh, qui se développent à partir de, du XIXe siècle dans, dans le cadre du, du, du monde colonial et qui euh, trouvent des, envie de dire des, des débouchés euh, euh, qui deviennent quasiment systématiques et qu'on connaît encore aujourd'hui euh, au cours de ces grands conflits du XXe siècle qui deviennent en réalité une composante culturelle euh, mondialisée euh, tout à fait essentielle euh, de notre histoire actuelle.